Ce soir, on entame un sujet qui me semble être extrêmement important, le virage petit coin et le virage grand coin petit billard. Ça, c'est très important, pourquoi Pour les personnes qui souhaitent vraiment passer le cap et aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que si vous avez commencé un petit peu à travailler à l'américaine, il me semble judicieux de travailler également le virage j'ai envie de vous donner un partage sur comment ça va se passer donc quatre tentatives seront à l'honneur ce soir sur le virage petit billard du petit coin petit billard et donc on va voir ensemble comment ça se passe et peut-être en tirer des conclusions donc évidemment j'attends avec impatience vos retours commentaires pour savoir ce que vous en pensez par rapport à vos expériences etc euh, moi le bleu de service et évidemment je suis intéressé maintenant je vais vous présenter comment moi je procède, donc c'est un, une méthode vraiment personnelle. Je ne suis pas le seul à faire ça, hein, c'est certain, mais ça reste personnel. Donc ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, que ce soit clair pour tous. Donc Et après ça, par la suite, et pour terminer, clôturer cette vidéo, nous allons faire une présentation, enfin plutôt une tentative du Grand Coin. Celui-ci, Grand Coin Petit Billard. Là c'est plus la même salade, vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué. On se retrouve tout de suite pour ce virage, donc euh, c'est parti. A tout de suite. Billard de 2,80, cadre 42 de sens trigonométrique. Bonsoir à tous. Allez déjà la première étape ici est d'aller jusqu'au coin. Un petit coup de rail. Encore un petit coup de rail. On continue le coup de rail, tant qu'il est là on se présente, hop, allez hop, on avance, voilà, petit coup de rail, encore un coup de rail, alors ça vraiment c'est, voilà. du pain béni, c'est génial, voilà, donc là maintenant ici, on arrive près du coin, l'idée c'est d'avancer la rouge, vous voyez, il faut qu'on arrive à obtenir les billes à peu près comme ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, même si ce n'est pas quelque chose d'inédit. Hein, je suppose que j'ai pas vu ça dans les bouquins. Mais En fait, là, l'idée, c'est de ne plus avoir ce biais-là, parce qu'après, on va être embêté. Il faut commencer à orienter les billes vers là-bas. Pour orienter les billes vers là-bas, il faut absolument que cette rouge commence. À... En, fait, en premier temps, il faut l'amener à la même hauteur que la jaune. Je pousse la rouge. Et volontairement, voilà, je l'avance. On n'est pas encore à cheval. On peut y aller. Et ici, en fait, en général, ça se passe tout seul. C'est-à-dire que vous, avez face, vous êtes face à deux choix possibles. Soit vous continuez le petit point ici, vous continuez à avancer cette rouge et on y va naturellement. Soit vous rappelez la rouge sur votre bille. Et prendre la dominante ici. Allez, je vais la rappeler, par exemple. Donc ici contre, sur. Ma... Euh, attendez. Ouais, contre sur ma ligne. Encore. Il faut absolument qu'elle. Voilà. Et là, c'est bon. Ça s'est tourné tout seul. Vous Voyez. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu jouer un coup précis, alors que. Alors que c'est un poussé de billes, on va passer par la bande. Donc en fait, l'Américaine, la, tourner l'Américaine sur le petit coin, ça, ça se fait vraiment naturellement. Moi, mon seul souci, c'est que je la tourne un peu trop tôt à chaque fois. Du coup, euh, je me retrouve plus à chaque fois que j'entame je, une Américaine. Je me retrouve avec la petite ligne. Mais Laura, ça, ça devrait aller. Là. Voilà, j'ai fait encore une fois n'importe quoi. Euh, là, c'est encore pire. Petit coup de rattrapage. Ouais, ça se rattrape, ça. Voilà. Et on continue. Bon, vous avez compris le principe. Allez, deuxième tentative donc, coup de rail un coup de rail. On avance les deux billes. Je vais avancer la jaune. Je viens me placer finesse de rouge. Je me place sur pour rappeler cette rouge. On colle. On est un petit peu loin de la grande bande, mais c'est pas grave. Ici, voilà. Je me positionne donc pour obtenir, enfin pour tourner en fait. Là, on peut tourner immédiatement. Hein. Voilà. Hop, ça. Et là, c'est tourné. Vous voyez, hop, on récupère ici. Ça, c'est fait, J'en vois pas les coups de queue, c'est un truc de fou. Merci. Donc voilà, là, on a tourné. Bon, on a vu que ça s'est passé de façon différente, mais on a réussi à tourner ce petit coin. Troisième tentative. On est parti. Petit coup de rail. Petit coup de rail, je vais essayer de la jouer un petit peu plus écartée quand même. Petit point. Coup de rail. Coup de rail encore un coup de rail voilà. plus écarté c'est déjà plus c'est plus souple c'est plus voilà. allez on regroupe les billes et là on se rend compte qu'on arrive près du coin et je vais simplement euh, voilà sans trop me poser de questions je vais pousser cette rouge voilà et voyons soit je déborde la rouge machin truc non je vais je vais passer plutôt par là n'importe quoi ça c'était sale hein. Est-ce que je peux récupérer ça Donc je rappelle la rouge en deux bandes. Non. <rire> bah ben c'est libre, mais c'est pas très propre. Alors voyons. Si je fais un truc comme ça, bon d'accord. Et ensuite, est-ce que je peux récupérer Je pense que c'est jouable ici. Il faut absolument que, en fait, ici, pour récupérer l'américaine, pour estimer que l'américaine la, que est tournée, il faut que je déborde et que je prenne la dominante de la jeune. Donc moi, il faut que je vienne ici et la rouge, de bande et vient coller à la jeune. Et là, on pourra dire, c'est bon, l'américaine est tournée. Donc je pense que c'est jouable. Hein c'est jouable. Voilà, je domine la jeune. Voilà, je regroupe les billes. Donc là, bon, même si... On est encore trop loin de la, petite, euh, de la petite bande mais bon voilà tac tac et puis c'est jouable euh, bon donc ça veut dire que on a utilisé euh, notre moyen mais on peut considérer que ce virage est tourné d'accord Allez dernière tentative on est parti coup de rail petit point coup de rail avec récupération dominante sur la rouge Hop, double finesse et je reprends la dominante de l'ensemble, pas du tout. Mais on récupère ça avec un massé, euh, massé coup de rail, je sais pas comment on l'appelle celui-là, mais bon, ça fonctionne. Allez, hop. Et donc, on arrive près de ce coin, ce petit coin. et <rire> eh bien, <rire> allez, je me positionne. Je suis trop loin des billes, je me rapproche. Voilà, allez, petit point, position, on se positionne sur la jeune. Ici, reprise de dominante de rouge et je rappelle la jeune. Hop, ici, paf, petit point, là, paf, petit point. Ici, vrra, position sur la jeune. Allez, un dernier coup de... Allez. Un petit, voilà. Là, on regroupe les billes avant d'entamer ce virage que nous réserve-t-il Ici, euh, on peut commencer déjà à y réfléchir, on va quand même regrouper les billes avant. Bah, C'est libre. C'est libre des deux côtés. Donc, euh, allez, un petit point. Voilà, On n'a pas vu la faute. Voilà, un petit point. Et donc, que se passe-t-il on est dans le cadre d'un exercice les gars hein. on se détend. Hein. Donc euh, ici en fait c'est comment faire pour tourner ce virage. Donc là on est presque à cheval. Là on est à cheval. On est à cheval. On est encore à cheval. Ici, là ça va se compliquer. Pourquoi Parce que la rouge a trop avancé. Donc j'ai plus la place moi de mettre la jaune ici à l'intérieur. Mais on va quand même essayer. Parce que c'est le petit coin, quoi. Donc là, on est à cheval, donc euh, ça devrait le faire. Je vais pousser cette jeune, je vais l'amener ici. En venant ici, elle va bousculer la rouge. Il y a de grandes chances. Donc si je carambole ici la rouge, théoriquement, je peux peut-être, potentiellement, récupérer une dominante sur une position. Et, Et elle est presque tournée. Est pas, elle est pas tournée. Enfin, là, là, on l'a perdue, en fait. Parce qu'on est trop près de la bande pour moi elle est perdue alors je vais essayer de récupérer ça par une bande avant mais vous voyez que encore elle est perdue elle est perdue parce que je vois pas comment cette jeune peut se décoller de cette bande quoi elle est vraiment perdue encore une bande avant pour voir je suis même pas sûr de le faire là. ouais non non c'est mort mais donc bon voilà dernière tentative ratée maintenant ce qu'on va faire c'est S'attaquer au grand coin, grand coin, petit billard. Et puis on va voir ensemble un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir là, c'est pas la même sauce. Allez. Alors le grand coin, déjà, c'est plus la même. Donc euh, ça va être compliqué, hein, je vous le dis, parce que le grand coin, j'y arrive pas tout le temps. Parfois ça se passe bien, et... parfois moins bien. Coup de rail. Allez, on récupère la dominante de la jaune, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Allez, on avance l'ensemble là, on va pas trop traîner sur la grande bande. Hop, petit point. Là, je devrais aller en face, mais Fainé en semaine Voilà, mais ça marche quand même. Mais je vous conseille d'aller de l'autre côté quand même, c'est mieux. Hop, on se positionne, voilà, Fénia Zbré ouais. Contre sur ma bille. On continue d'avancer cette jaune sur sa ligne. Double contre, ça c'est fait, allez, on pousse la jaune, on se positionne sur la rouge, là il faut aller en face, hein. pas d'embrouille. Et là on commence à amorcer le virage, et le virage se passe exactement de cette manière, c'est-à-dire qu'on va réunir les billes ensemble, en se souciant à chaque fois que cette jaune suive la ligne. La, il faut que la jeune suive la ligne, suive cette ligne là, on est encore loin, on a une belle marge. Mais pour le moment on peut considérer qu'on a amorcé le virage, hein. clairement. Voilà, là je me positionne sur, Ah, on peut encore se positionner, on va, on va en profiter pour pousser cette rouge. Et là petit à petit bon, ce sont des angles fermés, hein. ça fait beaucoup de points, à tout moment. On n'est pas à l'abri comme je viens de le faire d'une bêtise. Et on continue d'avancer cette jeune. Petit point, on pousse cette jaune. Et on va toujours pareil, on va chercher ce contre, jusqu'à obtenir un placement favorable pour tourner. Donc c'est-à-dire que le grand coin nous oblige, nous impose finalement de quitter l'américaine pour.. Euh, amorcer une petite ligne finalement si on doit analyser le point c'est ça maintenant ici je me rends compte euh, bah, qu'on peut commencer à amorcer un virage c'est à dire que là si je fais pas ici ça rentre pas non mais par contre si je me place correctement sur cette bille rouge je peux après le coup d'après la rappeler en deux bandes et c'est exactement ce qu'on va rechercher ici donc on se positionne alors là c'est la pire configuration du monde parce que là, cette rouge nous échappe. Donc là, c'est compliqué. Il est compliqué. Je vois pas comment je peux y arriver. On va quand même essayer de déborder cette jaune et rappeler la rouge sur la. Voilà donc là, bon, on peut considérer que peut être qu'on peut récupérer la petite ligne comme ceci. Mais c'est tout quoi. Donc là le virage c'est pas très très bien passé par exemple. Là il faut que j'arrive. Non seulement il faut que j'arrive... Putain le, le, la prétention de ce mec. Et il faut que j'arrive à faire le point et déborder la jeune. Oui. Et évidemment coller la rouge à la jeune. Sinon, sinon c'est pas drôle quoi. Oui voilà. La prétention du mec. Allez c'est parti donc. Petit coup de rail. Coup de rail. Coup de rail, coup de rail, encore ce coup de rail, et on avance. Maintenant, alors vous l'avez vu, hein, la trajectoire de la jaune, ça a été parallèle à la grande bande. Maintenant, ça suffit. C'est-à-dire que cette, cette jaune, qu cet il faut qu'elle arrête d'avancer dans cet axe-là, il faut qu'elle suive cette ligne. Donc ici, par exemple, la jaune est trop près, je trouve qu'elle est trop près, donc je vais utiliser la rouge pour l'éjecter. Voilà. Donc ici... La jaune, allez, on continue à pousser cette jaune, mais très fine, puisqu'on veut qu'elle reste sur cette ligne. Et maintenant, on se positionne sur la rouge et on rappelle la rouge sur la jaune. C'est à peu près comme ça que doit se passer le virage. Après, il se passe ce qui se passe. Hein. Allez, on rattrape. Après, il se passe ce qui se passe, mais voilà, le grand coin est tourné. Bon, moi, mon problème ici, <rire> c'est qu'à chaque fois, je la tourne trop vite, parce que ça se présente comme ça. Donc, à chaque fois, je me retrouve avec la petite ligne. Mais franchement, la petite ligne, j'adore ça. Et puis, ça multiplie les points. En plus, là, on est dans le tiers, on est vers, le petit, on est vers la petite bande. Donc, il n'y a pas de risque à prendre la petite ligne lorsque vous tournez de la grande bande vers la petite bande, à vie personnelle. Donc, voilà pour, pour ce grand coin. C'est ce que j'avais à peu près de mieux à vous proposer quoi. Alors voilà, cette américaine un petit peu commence à se façonner ci et là. On essaie un petit peu de gérer, de comprendre un petit peu ces mouvements de billes. Du coup, les virages eux aussi ont un petit peu leur importance. Vous l'avez compris, hein, pour ce virage donc du grand coin petit billard, je récupère la petite ligne voilà, ou la ligne, ça dépend comment ça se présente. Mais effectivement, j'entame le virage le plus tôt possible. Après, c'est vraiment une méthode personnelle, je le comprends et je le conçois que vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, n'hésitez pas à partager, évidemment. Comment vous procédez de votre côté Est-ce que vous commencez à travailler un petit peu l'américaine C'est quelque chose qui, vous le savez, m'intéresse euh, parce que je pense que c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Parce que ça va vous apporter forcément, forcément énormément de choses. Après, c'est vrai que ça peut poser un problème au niveau du coup de queue car ça rend un petit peu neurasthénique. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'américaine. Et euh, je suis content parce que moi, je commence à ressentir 2-3 bricoles. Donc voilà, le travail paye les gars, il faut... Ça, ça va le faire parce que moi, depuis peu de temps là, je commence vraiment à m'amuser au billard même si ça se passe mal même si je perds des parties vraiment ça m'amuse ça m'amuse parce que je fais des parties je vois à peu près tous les coups partout on tente des trucs on, on voilà on, on a une réflexion une mécanique qui se met en place naturellement dans notre tête et c'est tout simplement une pure merveille voilà donc allez-y les gars bosser bosser bosser bosser et après après peinard si tu veux pas aller grand billard tu vas pas grand billard c'est pas grave mais au moins tu t'éclates et c'est ce qu'on veut nous. on veut juste éclater Allez, on